Salut, c'est Pierre, stagiaire et community manager à IMT Atlantique. Aujourd'hui, nous recevons les top 1 pour les écrits du concours commun Minepont sur nos campus Brest et Nantes. Allons voir comment ils vont Bon alors, du coup, ces écrits, tu les sens comment euh, Bah, Minton, un peu compliqué quand même. Ouais. Les maths, euh, à lundi, euh, bah, tout le monde en parle, c'était dur. Ouais. C'était très dur, mais bon, c'est pareil pour tout le monde, c'est des écrits. Le but, c'est de ne pas trop mal s'en sortir euh, par rapport aux autres, donc euh, non, ça va. Je pense que un peu de confiance quand même sans être très, très sûr mais mais ça devrait aller d'accord bah tant mieux alors du coup comment ça se passe ces écrits tu te sens bien euh, pas forcément très bien c'est mmh. le niveau était assez élevé quand même c'était plus élevé que ce qu'on a fait pendant l'année et euh, d'où est-ce que vous venez à bah, Clémenceau du coup euh, à Nantes ouais en en prépa euh, PSI d'accord je viens de l'école euh, euh, de l'école Saint-Martin, donc euh, le, le CPGE Saint-Martin qui euh, propose la filière PSI en seconde année. D'accord. Et euh, est-ce que tu souhaites intégrer IMT Atlantique l'année prochaine Oui ça m'intéresserait bien, même ouais. il y a une... les bâtiments sont beaux, même j'ai regardé vis-à-vis -vis des filières, tout ça, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Euh, tu souhaiterais intégrer IMT Atlantique l'année prochaine ouais. Ouais. ouais, ouais bien sûr. Et pour, bah, quelle je... pour quelle raison euh... Déjà c'est une école qui est plutôt chouette, qui est bien cotée et euh, elle a un aspect généraliste. Euh, que j'aime bien, ça permet de faire un peu ce qu'on veut, ça rejoint un peu l'idée des, des centrales quand même dans l'idée générale et puis euh, je trouve le... enfin pour voir du coup ici le campus est vraiment très chouette un peu à l'écart, euh, vous êtes un peu à isoler, moi je trouve, ça, je trouve ça bien sans être très loin du centre avec le bus euh, qui passe et euh, je sais pas, y a, je trouve il y a une bonne, une bonne ambiance, les locaux sont super sympas ouais. donc euh, ouais, moi j'aime bien, c'est le genre d'école que je préfère je pense, en tout cas